Bonjour à toutes et à tous, alors on se retrouve mercredi 2 mars à 19h, salle du gymnase, donc c'est juste à côté de la place Sébastopol pour, euh, pour ceux qui connaissent bien. Bon, clairement on voit gros là, euh, on joue gros, euh, on joue la place du plus gros meeting de l'Union Populaire en région, sans Jean-Luc Mélenchon. Okay on a besoin de vous, c'est pour ça que je me suis mis à côté du point de rassemblement, pour que vous soyez bien, comprenez bien quel est l'objectif, c'est qu'on se rassemble, nombreuses et nombreux, il faut qu'on batte, alors c'est Corbière, celui qui a fait le plus gros, euh, le plus gros meeting jusqu'à présent à Montreuil, alors il n'était pas tout seul, hein, évidemment, euh, mais je crois qu'ils ont fait 600, donc là on doit, on, doit, on doit faire mieux, je compte vraiment sur vous, en plus on, bon, on, on ramène euh, des personnes de choix quand même, bon Adrien vous le connaissez, on est là, le, le binôme infernal du Nord, euh, Claire Lejeune qui nous a rejoint dans le Parlement de campagne de l'Union Populaire, qui est, euh, est l'ancienne secrétaire nationale des, des jeunes écologistes, François Ruffin, François, Bon, il n'a pas eu le César, mais franchement, c'était pas loin, il le méritait, enfin, elle le méritait surtout. Euh, et puis, bon, ben, moi, je ne vous présente plus, euh, je ne me présente plus. En tout cas, je compte sur vous vraiment. Et euh, bon, petit, euh, petite info, il y aura une buvette.